Argent colloïdal NSP. Le microcosme en nous crée suffisamment de motivation pour prendre soin de sa santé. En 2005, le prix Nobel de physiologie ou médecine a été décerné à Barry Marshall et à son collègue Robin Warren. Ils l'ont reçu pour un travail très important et intéressant. Influence de la bactérie hélicobactère pylori sur la survenue de gastrite et d'ulcère gastrique et duodéno. C'est le nom de leur travail. La chose la plus importante a été révélée. Il y a des bactéries qui vivent tranquillement dans l'estomac. L'acide ne les dérange pas. Ces bactéries ont un mécanisme de défense acide. Ces bactéries provoquent des inflammations et des ulcères. Et le cancer. C'est la chose la plus désagréable à propos d'hélicobactères. Cette bactérie, malheureusement, peut provoquer le cancer. Et aussi extrêmement ennuyeux. Les porteurs d'hélicobactères sont la majorité des adultes. Il est facile d'être infecté. Le processus d'élimination, Éradication d'hélicobactères prend un certain temps et nécessite des efforts. Tout d'abord, l'infection est confirmée. C'est facile, il existe des tests respiratoires très pratiques. Il existe des diagnostics plus complexes. L'important est que cette infection puisse être détectée rapidement et facilement. Maastricht. Une belle ville confortable, autrefois choisie pour accueillir une conférence de gastro entérologues C'est ainsi qu'est apparu le protocole Maastricht 1 ou plutôt des recommandations pour l'utilisation de médicaments appelés Maastricht 1. Puis quelques autres conférences ont eu lieu, au cours desquelles les recommandations ont été complétées. Le protocole Maastricht 5 a déjà été adopté. Wikipédia le dit. Le consensus de Maastricht 2 a déterminé qu'aucun des programmes d'éradication d'hélicobactères pylori ne garantit l'éradication de l'infection. L'infection à H. pylori est une maladie infectieuse quels que soient les symptômes cliniques et les complications. Helicobacter pylori est le principal facteur causal du cancer gastrique, qui peut être prévenu par une éradication précoce avant l'apparition de la métaplasie et de l'atrophie. C'était une citation de Wikipédia. Qu'est-ce que tout le monde devrait savoir sur cette infection Elle s'adapte aux médicaments. Les scientifiques du monde entier revendiquent la résistance bactérienne. Les antibiotiques et autres médicaments ne tuent pas les bactéries. Les bactéries survivantes s'adaptent. Ils transmettent des gènes de résistance aux antibiotiques à leur progéniture. Les scientifiques ont prouvé que hélicobactère pylori provoque le cancer. La cancérogénicité de cette infection. Son ubiquité. Infection de la plupart de la population mondiale. Capacité des bactéries à échapper à l'action des médicaments. Même avec une efficacité de traitement élevée, il existe un risque élevé de réinfection rapide. Cancérogénicité d'Helicobacter pylori comme argument principal pour demander de l'aide. Que peut-on utiliser, plus souvent que le programme d'éradication de Maastricht Quoi de plus sûr que les antibiotiques Qu'est-ce qui est efficace et éprouvé Argent. Éprouvé depuis des milliers d'années. Efficacité prouvée. Sûr. La société américaine NSP fabrique de l'argent colloïdal. Silver NSP est un produit demandé dans le monde entier. Des millions de consommateurs font confiance à NSP Company. NSP a une réputation irréprochable en tant que meilleur fabricant de qualité. La société NSP est au service de l'humanité depuis plus de 50 ans. Comment l'argent affecte-t-il les bactéries Comment silver affecte-t-il les virus Comment l'argent affecte-t-il les champignons Il existe des barrières naturelles dans le corps humain. Peau, muqueuse de l'appareil respiratoire, digestif, urinaire et reproducteur. Toutes les barrières naturelles sont couvertes de microflores. Il est logique qu'il existe une puissante défense immunitaire au niveau des muqueuses et de la peau. Argent de protection. Bouclier d'argent NSP. Le produit a de fortes propriétés antiseptiques et antibactériennes. L'argent de ce produit est représenté par de très petites particules, ce qui augmente son efficacité. L'argent protecteur a un large spectre d'activités antimicrobiennes. La concentration d'argent dans le produit est de 18 ppm. Activité antibactérienne de l'argent colloïdal contre les bactéries gram négatives et gram positives. L'argent présente une activité bactéricide élevée. Par rapport aux bactéries aérobies et anaérobie y compris les variétés résistantes aux antibiotiques. Aussi à certains virus et champignons. Des études ont montré que la sensibilité des différents organismes pathogènes et non pathogènes à l'argent n'est pas la même. La microflore pathogène est beaucoup plus sensible aux ions argent que les non pathogènes. Par conséquent, l'argent agit de manière sélective, détruisant davantage les micro-organismes nuisibles. Le mécanisme d'action de l'argent sur la cellule microbienne est que les ions d'argent sont absorbés par la paroi cellulaire du microbe. En conséquence, la cellule reste viable. Mais certaines de ses fonctions sont violées. Par exemple, la division des bactéries. C'est ainsi que se manifeste l'effet bactériostatique de l'argent. Le spectre d'action antimicrobienne de l'argent est beaucoup plus large que de nombreux antibiotiques et sulfamides. L'argent a un effet antimicrobien plus puissant que la pénicilline, la biomycine et d'autres antibiotiques. L'argent a un effet néfaste sur les souches de bactéries résistantes aux antibiotiques. Ainsi, il a été prouvé que les ions d'argent ont divers effets antimicrobiens, du bactéricide au bactériostatique. L'action bactéricide est la capacité de tuer les bactéries. Bactériostatique est la capacité d'empêcher la croissance microbienne. Il est très important qu'en même temps les ions d'argent soient inoffensifs pour les cellules du corps humain, contrairement aux cellules des micro-organismes. Un article scientifique est cité donnant une explication. Propriétés antibactériennes et mécanismes d'action bactéricide des nanoparticulés des ions d'argent. Le point d'application des bactéries grammes positives et grammes négatives sont les peptidoglycanes. Ils ne se trouvent pas dans les cellules du corps humain. L'argent aide à combattre les infections. Cependant, il n'endommage pas les cellules du corps humain. Microflore fongique, l'argent peut inhiber la croissance des champignons. Cela a été prouvé expérimentalement. L'argent est déjà inclus dans un certain nombre d'agents qui aident à combattre les infections fongiques chez les plantes. Les antiseptiques à base d'argent sont connus et largement utilisés, à usage humain. Un article scientifique est cité. Activité antimicosique de l'argent. Cela signifie antifongique. Des solutions de nanoparticules d'argent ont montré une activité fongicide contre Candida. Cela signifie que Silver tue Candida. D'ailleurs, vous pouvez trouver des informations dans des sources ouvertes. Combien de personnes souffrent de candidose Argent et virus. Nous savons tous que la création d'un grand nombre de virus se produit à l'intérieur des cellules d'un organisme infecté. Avec la grippe, par exemple, nous produisons nous-mêmes un grand nombre de copies de virus. Comment Silver aide-t-il à arrêter ce processus Les ions d'argent bloquent les enzymes impliquées dans la synthèse de nouveaux virus. Application locale d'argent, goutte dans le nez. Au tout début de la maladie, l'argent peut interrompre ou ralentir le développement du processus infectieux. Avis sur argent. J'aime beaucoup ce produit. Fonctionne puissamment. Ça marche vraiment. Excellent pour le système immunitaire. Excellent. J'ai commencé à prendre Silver pendant ma maladie. Trois fois par jour, et pendant la journée, je me sens bien. Tous ces produits NSP sont excellents. Ils n'échouent jamais. C'est le meilleur Silver. Je l'aime. Je ne quitte jamais la maison sans elle. Aide vraiment, surtout au tout début de l'apparition des symptômes. Avec quoi utiliser Silver Bien sûr, avec de la chlorophylle. Réparant. Cytoprotecteur. Antioxydant, Réduit l'inflammation. Apaise les muqueuses irritées. Guérit. À quoi d'autre l'argent peut-il être utilisé Avec microflore utile. ProBio 11. Bacillus coagulant. Force de la flore bifidophilus. Notre chaîne YouTube a déjà des vidéos sur ces produits. La signification d'une telle combinaison de produits est claire. Argent, tue ou bloque la reproduction de la microflore pathogène. Chlorophylle, guérit les défauts des muqueuses, soulage l'inflammation. Une microflore utile peuple les territoires défrichés par silver. La mauvaise microflore est partie, la bonne est arrivée. Comment combiner ces produits Argent, à jeûne le matin, une cuillère à soupe, 10 jours par mois. Chlorophylle, 15 minutes après silver. Une cuillère à soupe, vous pouvez avec un verre d'eau tiède. Microflore bénéfique, pour le petit déjeuner, une capsule de l'un des trois produits NSP à microflore bénéfique. Les jours où il n'y a pas de réception d'argent Chlorophylle, 15 minutes avant le petit déjeuner Une cuillère à soupe, vous pouvez avec un verre d'eau tiède Microflore bénéfique, pour le petit déjeuner, une capsule de l'un des trois produits NSP à microflore bénéfique Soit dit en passant, ce mécanisme ne s'applique pas seulement à l'estomac Et pas seulement à Helicobacter pylori Toute la cavité buccale, y compris les gencives et les dents Des voies respiratoires supérieures Partie supérieure du système digestif. Ce sont des organes qui sont en contact direct avec l'argent. Réduire la charge infectieuse globale. Ceci s'applique à tout l'organisme. Restriction. Silver NSP ne se positionne pas comme un médicament ou un traitement. Ceci est un supplément. Le but de la prise d'argent est seulement la récupération. Pas un remède. Il ne remplace en aucun cas les antibiotiques, en cas d'amydalite bactérienne par exemple. L'argent peut compléter un plan de traitement de base. Et que signifie l'apport préventif régulier d'argent Faire un point sur papier avec un crayon. À ce stade, un quart de million de bactéries s'adaptent. 250 000 bactéries dans un petit point. Combien y en a-t-il dans la bouche Combien y en a-t-il dans les intestins Ces grands scientifiques ont expliqué comment hélicobactères provoque le cancer. Le microcosme est immense. On peut s'en protéger naturellement. Argent. Chlorophylle. Trois variantes de produits à microflore bénéfique. Votre puissante protection et prévention. Silver NSP en Europe est certifié en tant que produit cosmétique. Important. S'il vous plaît, sur le site du NSP en Europe, recherchez argent dans la rubrique « cosmétique. Cette méthode d'utilisation de l'argent, de la chlorophylle et de la microflore bénéfique et naturelle, serait et très simple. Vous pouvez l'utiliser pour prévenir les rhumes saisonniers. C'est un excellent soutien à tout moment de l'année. Santé à vous et à vos proches.